Bonjour à toutes et à tous, on fait une nouvelle ouverture Pokémon, en ce moment c'est la hype, euh, je sais pas, j'ai des envies de Pokémon. Peut-être parce qu'en ce moment je joue à la 3DS euh, sur Pokémon, donc je pense que ça doit énormément jouer sur ma, ma hype Pokémon. quoi, voilà. Alors aujourd'hui on va s'ouvrir l'origine perdue des tripacks, on en a pas un mais bien deux, hop on fait Mickey. Alors dans ces tripacks, qu'est-ce qu'on a ben, On a trois boosters comme vous pouvez le voir, une carte promotionnelle ainsi qu'un petit jeton Pas Alors En carte promotionnelle il y a du Richie Gigas et du Dimoré, alors il y avait que ces deux packs, je sais pas s'il y en a d'autres. Je ne sais pas. En tout cas, le Rigidigas, je l'aime beaucoup. Donc on l'ouvre en dernier. Voilà, c'est un choix personnel. C'est un choix euh, purement réfléchi. Parce que, en plus de les collectionner, j'y joue au cas... Ah, d'accord, celle-ci, elle est carrément collée au truc. Et voilà. Allez, hop. Ça. Bon, de toute façon, ça sert à rien que vous essayez de l'utiliser. Il sera déjà utilisé. <rire> Et le jeton. Et ça, à la poubelle. Allez, let's go. Alors, on va aussi ouvrir de notre côté le Pack Régigas. C'est chiant quand même tout ce truc plastique qu'ils font. Par contre, le principe des, des tripacks, j'aime beaucoup. J'ai toujours eu de la chance, mais genre euh, souvent quand même, sur les tripacks. Alors j'espère que cette chance ne va pas me quitter. regardez-moi regardez cette beauté de Régigas de ouf. Il est super beau. J'augmente aussi la qualité de la vidéo. Normalement, ça devrait être encore plus beau qu'avant. Beaucoup plus visible. Alors j'espère que ça va vous faire zivir. Allez, Régigas, on les met de côté. On verra tout à l'heure. Et euh, bah là, les dimorés, let's go. Allez, on commence par le premier avec... Euh, je crois que c'est Fulguris qui est dessus. Ou, je sais plus, c'est un des trucs météo, là. On s'ouvre ça. Alors, 1, 2, 3, 4. La règle de 4. On fait des ouvertures sur Pokémon. Alors, une énergie combat. Un tétart, l'évolution de petit art. Un coup de langue. Un reliquante. Un paras. Bargantua de Isui. Petit boutou. Makuita. Archéomir. Oh le petit draco feu qui tombe Comme ma chérie qui l'a ouvert juste avant. Et c'est pas terminé puisque derrière on a un Rongrigou. Ah mais le draco feu quoi Oh là là, je suis tellement content. En plus j'avais dit si jamais j'ai un autre truc, je te l'échange. Première carte, le Dracofeu avec, euh, euh, comment il s'appelle Tarasque, je crois, de Pokémon épée bouclier ou Tarak, je ne sais plus son nom. Et regardez-moi cette beauté. Il est sublime, c'est un truc de ouf. Allez, on continue avec le booster sur Giratina. Faudrait qu'on arrive à choper la Giratina quand même, c'est la carte qui coûte le plus cher. Elle est à 300 balles, on va pas se mentir. Euh, c'est la régalade, si on arrive à l'avoir. voir. C'est pas, de... pas gagné, je vous le cache pas. que Au Niveau là que Pokémon... Euh... Sur trois tripack, euh, Sur deux tripacks, pardon, il y a peu de chance. 1, 2, 3, 4. Mais sait-on jamais Sait-on jamais. Qui ne tente rien, n'a rien. Ah, petite énergie. Oh. Le Dodoala. Rosrad. Kimeria, Liputu encore qu'on a déjà eu. Makuita qu'on a déjà eu. Archéomir que je crois qu'on a déjà eu. Alors Hexadon, on ne l'a pas encore eu. Le Petit Tar. Le match Et derrière nous avons. Zarwark de Issu V. Allez, la première V. Allez, ça fait plaisir. On se tape déjà des bonnes petites cartes. La D-Famille, le feu Et le Zarwark V de Issui. Bon, bah, est-ce que la LUG va continuer sur le troisième booster Attention. Attention, attention. Et le pire, c'est que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc, normalement, je devrais avoir mieux après. Allez, 1, 2, 3, 4. Roulement de go rythmique. Alors, l'énergie feu, les détrousseurs, euh, c'est méchante dans Issui si je dis pas de bêtises qui casse les bons mots. Porygon 2, Lac Savoir, Kung Fuin, Kung -Fuin Funessir, Rhinocorne, Cap Humain, à nouveau un petit Roselia, Alors, aspirateur perdu, et, et derrière nous, a, nous avons nous avons Gooplin V en brillante chelou. <rire> je connais pas les raretés, je suis désolé, mais je, ça, ça doit être bon. Franchement. Ça doit être bon. Je, je, je vais jeter un coup d'œil vite fait, bien fait. Mais normalement, ça doit être bon. C'est quoi C'est goût plein V. Ta, ta, ta, ta, ta. Bah déjà le Zoru Arc de V. je pense qu'il doit être bien. Oh, alors c'est la V-Star qui, qui est pas mal. Euh, je suis sur Card market en même temps, je regarde un petit peu euh, ce que j'ai eu. Et je. Ouais, alors j'ai peut-être vendu la, la, la peau du Pikachu avant de l'avoir capturé. Euh, mais euh, ce... ouais c'est pas des cartes dégueu C'est pas des cartes dégueu ça va ça va ça va ça... The Ruhagvage je voilà Ça va <rire> J'ai pas vendu la peau du Pikachu on l'a tué mais ça va Allez on va continuer avec les trois autres boosters des familles euh, Du coup mmh -hmm. euh, Bon on va commencer par lui Attendez, hop, on va faire ça, on va faire ça, voilà, tant qu'à faire. Allez, roulement de goût est-ce que sur cette ouverture-là, on aura plus de chance ou pas, hein Il faudrait que j'apprenne à bien ouvrir les boosters Pokémon. C'est tout un art. 1, 2, 3, 4, ah, déjà, on a la petite pépette euh, Vestar Blanche. Alors je, on a on a quelque chose. On le voit là. On va découvrir après ce que c'est. Mais déjà on a on a un truc de ouf. Capidextre. Pompe à Dégâts. Le coyodome, Melofé. Porygon. Roselia. Sepiatope. Larvadar. Elexpine. Et, et derrière c'est une c'est une c'est une, une Vmax. C'est une Vmax. C'est un. Ah c'est le Pteravé. Oh là là là là le Pteravé. Qu'est-ce qu'il est beau. J'aime trop Ptera. Un Pokémon fossile. Déjà, on a 3 V sur 2 tripacks, ce qui est énorme, plus bah, le, le feu euh, qui fait plaise, hein, mine de rien, qui fait plaise. On, on se garde, on prend Garde Gardevoir en dernier. The Rure, allez. Ouais, ça change strictement rien, mais euh, c'est mental, c'est mental, c'est euh, lauto si vous préférez. L'auto-luck. Attention, let's go. 1, 2, 3, 4, et on est parti. Est-ce que je sens comme tout à l'heure une différence Alors, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression qu'on va voir. Hmm, pas sûr en fait. <rire> Une énergie euh, normale. Ensuite, le Charthor, la mise au point, ce serait bien. Je vous prie, euh, s'il vous plaît. Voilà, à peu près. Alors le Charthor, Marcia, Porygon 2, Sankoki Caninos de Issui. Euh, plutôt cute. Faut, faut, faut être honnête. Allez, mise au point. Fais-toi, fais-toi, fais-toi. Euh, le Quanton, le, le Rocabo qui est trop cute. Il en fait un combat, Rocabo euh, Ok, peut-être par rapport à son évolution. Matchoc, le Sepiatop, et je crois qu'on a rien derrière. Ouais, voilà. Vol euh, quoi, Volcapod, c'est l'évolution de l'Immagma, ça mmh J'ai eu un petit doute. Le Volcapod, bon. Euh, pas ouf. Pas ouf le Volcapod. Bon, on va pas se marre. Pour l'instant, l'ouverture, euh, franchement, est bien sympatoche des familles. Hein. Bon, on voit la première. On va découvrir ça ensemble ensuite. 1, 2, 3, 4. Et est-ce que je sens à nouveau un déca... Ouais, non, je sais pas. On va voir, on va découvrir ça ensemble. Si, je sens un petit truc. On va, on va voir. L'énergie psy. L'expérience de Nikolai. Armulis. Un nouveau match -offeur. Cette fois-ci, elle n'est pas brillante. Le Blitzy. Zoria de 88, qui est trop chaud. Zoria est trop chaud. L'Otaria. Une Unesir. Attention, attention, on va aller doucement. Le Lipoutou qu'on a déjà eu deux fois, si je ne dis pas de bêtises. Oh le Pikachu V Le Pikachu... Ce qu'on a derrière, le cp on s'en fout. On a le Pikachu V Le Pikachu V qui code sa race en plus Mais oui Mais oui Si <rire> ça, c'est pas de la luck, les amis Alors là, alors là, franchement... Pikachu et Dracofeu dans deux tripacks. Je m'incline. <rire> je m'incline et j'ai qu'une chose à dire, c'est... Euh... Bah on va ouvrir un peu plus souvent du Pokémon je crois. Ouais. J'ai pas d'autres mots de fin. Faites de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine ouverture. Portez-vous bien. Salut à tous.